Bonjour les amis, aujourd'hui je vous partage l'une des plus grosses formations offertes par l'immense star du web marketing française, j'ai nommé Olivier Roland. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Olivier Roland, Olivier Roland c'est 257 000 abonnés, Olivier Roland c'est 26 600 000 vues, olivier roland c'est 1760 vidéos énorme c'est énorme pour visionner cette formation offerte cliquez sur le premier lien que vous verrez dans la description parce que moi malheureusement je n'ai pas le droit de la montrer sur ma chaîne c'est interdit par youtube cette chance de revoir cette grande formation vous est proposée par